Salut à tous c'est Kino et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2022. Ça fait longtemps que nous n'avons pas commencé une année avec un nouveau Halo entre les mains et ça c'est vraiment cool. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une bonne année et j'espère que nous allons passer du temps ensemble autour de Halo en 2022. Je vous propose donc de commencer l'année avec un petit clipshot, le premier que nous proposons sur la chaîne entièrement dédié à Halo Infinite et à son multijoueur. C'est parti comme vous le savez, le multijoueur de Halo Infinite offre des genres de petites cinématiques ou des animations avec nos Spartans et notre équipe. Le tout en début de game et en fin de game ces animations sont in-game c'est-à-dire qu'on peut voir nos Spartans équipés avec l'arme de la partie ainsi que nos armures, ça se passe pendant le jeu, quoi. c'est pas des... je me comprends mais comme nous montre Oak45 si un joueur vient à se déconnecter pendant le chargement de la game on peut se retrouver sur ce même écran avec son cadavre, et on va pas se mentir c'est quand même plutôt drôle comment ça j'arrive avec un train de retard non, non, c'est très drôle je le, je, le, je, le mets, je le mets maintenant si j'ai envie de le mettre maintenant, même si tout le monde l'a déjà vu oui oui je fais ce que je veux monsieur oui sans déconner et puis accessoirement il a fait un à la chaîne aussi yog mais c'est pas grave c'est pas grave et de même comme nous le prouve intro dans son clip intro c'est son nom c'est pas l'intro parce que intro il va nous montrer l'écran de fin l'outro comme nous prouve intro dans son clip l'écran de fin qui prend donc la même forme que le premier écran hein, qui donne lieu de l'écran d'intro mais pas d'intro la personne oh, j'arrête euh, dans cette scène, on peut avoir des trucs qui sont très drôles aussi, comme par exemple le fait de voir un Spartan invisible s'il a terminé la partie en étant invisible. Ça marche aussi avec d'autres équipements, c'est quand même plutôt drôle. On commence ce clipshot de façon assez douce, histoire de se mettre dans le bain. Je vous propose de beaucoup plus rentrer dans le vif du sujet avec le grappin. On sera tous d'accord, je pense, pour dire que le grappin, c'est vraiment le meilleur ajout de Halo Infinite, que ça soit en campagne ou que ça soit en multijoueur. Et regardez bien ce que certains sont capables de faire avec. C'est du grand art, c'est vraiment génial, j'adore ce grappin. Pour rester dans les équipements, en voici un autre montrant les possibilités du, du, du Pfff, répulsor. Ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est très dévastateur ce truc, j'adore. C'est génial, ça propulse les véhicules. Pour moi, c'est une espèce de, de carapace de Halo Reach. Mais euh, vraiment, euh, retravaillé, en fait, dans l'esprit. Il y, y a un petit peu cette idée, je trouve. Enfin, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Et, et, et voyez, voyez comment il y en a qui arrivent à l'utiliser. Moi, quand j'essaye, ça ne marche pas pareil. Et oui, mesdames et messieurs, ça demande un minimum de skills. De skills que je n'ai pas. Et je n'en ai pas trouvé dans la boutique. Heureusement pour moi, parce que ça aurait coûté, à mon avis, très cher. Allez hop, je vous montre un clip de le bordé du village, très simple mais très jouissif, la manette en main. Le marteau et le grappin, c'est vraiment le combo gagnant. Et pour terminer ce clipshot, je vous propose une petite session de gameplay de la part de Spirit1717 ou 1717, qui va vous offrir quelques kills avec les nouvelles armes présentes dans le jeu. Je vous laisse observer ça et quant à moi, je vous invite à envoyer vos propres clips. Aujourd'hui, nous vous invitons à poster vos clips dans le channel dédié clips sur le discord allo.fr et de la même façon que spirit par exemple vous serez peut-être le prochain héros des clipshots. nous prenons tous les clips en multijoueur comme en campagne si quelque chose de fun ou badass se passe le lien du discord est en description n'hésitez pas à y poster vos clips nous sommes très heureux de débuter une nouvelle année avec vous et on l'espère exceptionnel en ce qui concerne allo à très vite pour du allo comme on aime prenez soin de vous et vive allo